hello bonjour à tous alors aujourd'hui ma petite vidéo c'est sur la crypto monnaie oh ouais j'ai pas de bol hein, parce que j'ai euh... Pas de jour de repos, rien. À chaque fois, on m'envoie des idées, des idées, des idées, des idées. Et moi, à chaque fois, je vais chercher. Et ben, à chaque fois, ben, je ne suis pas déçue, je trouve. Alors, ça, c'était le petit aparté. Je voulais donc vous parler de la monnaie virtuelle. La monnaie virtuelle. On y vient. On m'a dit, un de mes contacts m'a dit que il euh, y avait un projet une monnaie virtuelle pour 2020. J'ai oh mais c'est vraiment près 2020. C'est l'année prochaine, c'est dans quelques quelques jours quoi en fait. Et donc bah, euh, j'ai été chercher, bah ben oui, comme d'habitude. J'ai trouvé. Il y a effectivement en projet de mettre lui, euh, mettre en place une monnaie virtuelle à partir de 2020. Plus exactement, le premier trimestre 2020. La première fois, ça sera, enfin, dans les débuts, ça sera que pour les, les grosses transactions, avec pour but final que ça vienne à tout le monde. Donc, toute la France, voire euh, des pays d'Europe. Il y a euh, donc la France, le Portugal, l'Espagne, les Néerlandais, les Allemands qui sont déjà euh, dans, le, dans le groupe pour parler de cette crypto-monnaie. Mais faisons un petit tour en arrière, remontons un petit peu le temps. Dans une vidéo, je vous ai dit que bientôt, on n'aurait plus d'argent. L'argent est déjà virtuel et que bientôt on n'aurait plus d'argent. Que les banques, si on veut retirer une somme au-delà de 1000 euros, il fallait les prévenir 48 heures à l'avance. J'ai entendu dire aussi et euh, j'ai vu via des documentaires qu'on a enlevé de plus en plus les distributeurs, distributeurs de monnaie. Alors, moi, je me suis posé la question. Je ne savais pas encore hein, pour la crypto-monnaie. Je me suis posé la question, mais pourquoi enlève-t-on les distributeurs, vu que c'est la seule façon qu'on a maintenant d'avoir un peu de liquidité sur nous Pourquoi enlève-t-on les distributeurs Mais en fait, c'est logique. C'est tout à fait logique. Si vous regardez bien, on peut déjà payer... Avec les portables. Euh, on peut payer les petites espèces, enfin les, les petits montants avec la carte bleue, vous savez, le... sans contact. Donc on a moins en moins besoin de liquidité sur nous, forcément. En apprenant que ils avaient décidé de faire une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie virtuelle, hein. euh, on reste dans le virtuel. Hein. Euh, L'intelligence artificielle là, hein. est, alors, pour ceux qui n auraient pas encore compris, c'est pas faite, elle est là. Hein. On n'aura plus euh, de pièces, on n'aura plus de billets, on n'aura plus rien du tout. Alors pour ceux qui sont, euh, qui sont euh, adeptes d'avoir euh, des espèces sur, sur eux, Prenez-les en photo, hein, parce que d'ici une génération, euh, vous ne saurez même pas à quoi ça ressemble. Hein. Non. Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire une, une, euh, une monnaie virtuelle, donc dont tout le monde se servirait. Alors, moi, j'aime bien ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils ils nous disent qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple, euh, il y aura euh, moins de... Transactions euh, litigieuses, vous savez, euh, parce que euh, vous prenez de l'argent euh, en France, des espèces en France, vous les envoyez dans un autre pays et vous protégez votre argent. Sauf que là, avec la monnaie virtuelle, il n'y a plus moyen de prendre des espèces. Ça sera forcément virtuel. Et donc, quand vous voulez envoyer de l'argent dans un autre pays, ah, bah, on sait où est-ce que vous l'envoyez. Ben bah, voilà si là il y a des comptes, euh, comptes euh, euh, comment dirais-je, des comptes pirates ou des comptes, euh, des comptes qui blanchissent l'argent dans les îles Caïmans et autres, euh, enfin je dis les îles Caïmans parce qu'on en parle beaucoup, etc. Mais il y a d'autres pays où on peut envoyer de l'argent des espèces, et bien avec le, le virtuel, ben, vous pouvez toujours envoyer sauf qu'on saura, on saura où, où, où vous lui envoyez l'argent. Donc il y aura une trace, il y aura une trace, donc l'argent ne pourra plus partir comme ça, comme il le fait maintenant. Ça c'est le prétexte qu'on nous donne à part la monnaie virtuelle. Moi je reste sur ma position en disant qu'on est déjà dans le système de la monnaie virtuelle, que comme on n'a pas beaucoup accès à l'argent liquide, puisqu'on ne nous paye plus en argent liquide, puisque les liquidités disparaissent petit à petit, puisque même les banques ne veulent plus nous donner de liquidités sans avoir une raison et être prévenu à l'avance. Donc forcément, ça va de soi. Euh, la monnaie virtuelle se met en place. Bah ouais, bah, c'est tout à fait euh, logique hein, si on regarde bien. Hein, euh, ça va dans la logique des choses qu'on veut nous imposer. Ça va dans la logique des choses. Donc c'est bien ceux qui veulent investir dans l'or et tout ça, parce que même mon mari dit « oui l'or c'est euh, une valeur sûre, bien sûr, c'est une valeur sûre. » Sauf que avec la monnaie virtuelle, est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'or comme valeur sûre Est-ce que la monnaie virtuelle ne sera pas un moyen supplémentaire de nous endetter ou de nous faire croire qu'on est plus endetté Ou de, euh, bah, euh, si on a besoin d'argent, est-ce euh, que ça ne serait pas une façon aussi d'avoir euh, plus de liberté au niveau de l'argent Parce qu'il y en a, euh, je suis sûre qu'il y a des, des traders ou des pirates qui vont trouver le moyen de de se mettre des millions euh, dans leur, sur leur compte en banque avec une monnaie virtuelle. Où ou, ou y a-t-il une frontière à cette monnaie virtuelle Où est la frontière de cette monnaie virtuelle Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que cette monnaie virtuelle a été mise en place par euh, le gouverneur de la Banque de France, euh, qui... Euh, lui-même euh, a été mis en place euh, par le directeur euh, général. Et que de plus en plus de pays adhèrent à cette monnaie virtuelle. Ouah, pas tous encore, il hein, y a, y a des, des restrictions. Mais on y vient, c'est pour ça que les grosses transactions auront lieu premier trimestre 2020. Pour après, bah, venir à, euh, au fur et à mesure qu'on enlève les guichets des banques, on ne pourra plus avoir de monnaie, on sera bien obligé de s'adapter. On sera obligé de s'adapter, hein? il n'y a pas 30 solutions, hein? je veux dire, ben voilà, on sera obligé de s'adapter. Donc on paiera tout avec notre carte bleue. Ben oui, Et on n'aura plus d'espèces. Le sans-contact est déjà en place, on paiera tout avec notre carte bleue ou avec le smartphone selon. Ceci étant, on ne saura plus à quoi ressemble la monnaie. Il n'y a plus d'argent, plus d'échange, plus rien, plus rien. Moi, euh, franchement, ça me fait, ça me fait un peu peur cette histoire. Ça me fait, euh, ça, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Parce que, je ne sais, je, je sais pas ce qu'il y a derrière, franchement, j'ai un petit peu de, de mal à me projeter euh, avec, avec cette euro ou crypto-monnaie ou le nom qu'on va leur, lui donner. De toute façon, ça reste de l'argent virtuel, quoi qu en, quel que soit le nom qu'on va lui donner, ça reste de l'argent virtuel. Facebook s'était déjà avancé avec ça, bon a priori il n'a pas eu beaucoup de, de succès d'après ce que j'ai entendu, mais c'est peut-être encore une film story, je ne sais pas. Hein. Quoi qu'il en soit, euh, ben oui, hein, c'est en place, c'est en place. Et euh, je pense que un peu comme l'euro, hein, quand il y a eu l'échange entre le franc et l'euro, vous vous souvenez qu'on a lancé l'euro et que certaines personnes étaient accrochées au franc et que donc on a, lancé, on a laissé un certain temps à ces gens pour s'adapter à l'euro. Donc à un moment dans les magasins, il y avait... Euh, le prix en francs et le prix en euros jusqu'au jour où le prix en franc a complètement disparu et qu'il ne restait plus que l'euro. Je pense qu'il va se passer exactement la même chose pour la monnaie. C'est-à-dire qu'on va vous laisser le choix pendant un certain temps, euh, tant qu'il y a encore des distributeurs, tant qu'on n'a pas tous enlevés, tant qu'il y a encore des distributeurs, vous laisser un petit peu le temps pour vous adapter à la monnaie virtuelle ou... Euh, aux liquidités, jusqu'au jour où euh, ben, on n'aura plus accès à aucune liquidité. Donc, il nous restera plus que le virtuel. Ça me dérange. Franchement, ça me... je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire pourquoi. Mais sérieusement, ça, ça me dérange. Cette histoire de monnaie virtuelle me dérange. Parce qu'on n'aura plus accès à rien en fait, on sera bloqué, on n'aura on plus accès à rien du tout, on, aura plus, euh, on pourra plus retirer notre argent des banques. Pourquoi faire Pourquoi Parce que de toute façon c'est du virtuel, qu'est-ce que vous voulez retirer du virtuel Là en ce moment vous pouvez encore euh, retirer de l'argent, euh, le peu d'argent que vous avez sur vos comptes, vous pouvez encore le retirer. Mais quand le virtuel sera là et pour de bon, et qu'il sera vraiment instauré, et qu'il n'y aura plus de monnaie, il n'y aura plus de liquidité... Qu'est-ce que vous voulez retirer de l'argent de vos banques Il n'y a pas moyen. Le virtuel reste du virtuel. Virtuel, c'est-à-dire... Le virtuel, c'est-à-dire... Ça n'existe pas. C'est du virtuel. Ça n'existe pas. C'est ça qui me dérange, en fait. Voilà, je viens d'avoir. Ça n'existe pas. Vous, avez... vous voyez où je veux en venir Le virtuel. C'est du virtuel, ça n'existe pas. Si vous voulez avoir quelque chose de virtuel dans votre main, vous ne pouvez pas. Un document virtuel, vous ne pouvez pas l'avoir dans la main. À moins que vous puissiez le télécharger et après l'imprimer vous l'aurez. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne l'aurez pas, ça reste du virtuel. L'argent, c'est pareil, c'est du virtuel, ça n'existe pas. Bientôt, ça n'existera pas. Déjà que ça existe de moins en moins, bientôt ça n'existera plus, ça sera du virtuel. Résultat des courses, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'aura rien, ça sera juste du virtuel, on n'aura rien. On va travailler pour rien. Déjà qu'on travaille pour pas grand-chose, mais au final on va travailler pour rien, parce que c'est ça le virtuel. C'est dans notre imagination. On se dit, tiens, aujourd'hui j'ai euh, été travailler, je travaillais tout le mois, je vais recevoir ça comme paye. Mais oui, mais est-ce que tu l'as vu ton argent à part sur le bas de ta fiche de paye, est-ce que tu l'as vu ton argent hein? En monnaie euh, pesante et trébuchante, comme on disait avant, est-ce qu'on l'a vu l'argent Non Ah, vous allez sur euh, votre compte en ligne, encore une fois, vu que, les guichets, euh, vu que les banques ferment de plus en plus aussi, ça c'est pas mal aussi. Hein? C'est-à-dire que vous allez tout gérer via le virtuel. Les banques n'existeront plus puisque ce sera du virtuel. L'argent n'existera plus puisque ce sera du virtuel. Plus rien n'existera, ça sera du virtuel de partout. Plus rien n'existera. Et nous, on en reste là comme des cons à regarder euh, la vie euh, en virtuel. C'est génial. Non, mais franchement, c'est de la haute performance. Hein. Je veux dire, c'est du outstanding. C'est... Waouh oh wow Et quand je vous dis qu'on est des esclaves et qu'on qu nous mène à la baguette... Hein, avec euh, l'argent que l'on gagne à la fin du mois, eh ben, euh, c'est la vérité, regardez bien, mais regardez du virtuel en 2020, c'est-à-dire dans quelques jours. Dans quelques jours. Donc, allons, allez, dans quelques semaines. Hein? Waouh Ah bah ben, je sais pas si, ce que ça vous fait à vous, mais moi ça me... Je suis estomaquée là, franchement. Hein? Je... Je sentais bien que cette histoire, euh, déjà, de payer par carte, de payer par smartphone et tout, euh, ça n'allait pas nous amener vers du bon. Mais là, il y a confirmation, c ça ne nous emmène pas vers du bon, ça nous emmène vers du mauvais. Ça nous, ça nous met encore plus en esclavage. Parce que le virtuel, quoi, ça rentre. Le virtuel, ça rentre ou pas Regardez la définition de virtuel c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est virtuel, quoi. C'est, oh ça n'existe pas. Donc l'argent n'existe pas. Vous comprenez? L'argent n'existe pas. Vous travaillez pour rien. L'argent n'existe pas. L'argent n'est qu'une façon comme une autre de vous pousser à faire des choses, de vous pousser à aller bosser tous les jours, à devenir esclave un peu plus de l'oligarchie. L'argent n'existe pas, c'est virtuel. Mettez-vous ça bien dans la tête, c'est virtuel. Bientôt, vous ne saurez plus ce que c'est que de l'argent. Liquide, je veux dire. Tout est virtuel. Ça n'existe pas. Waouh Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vais vous montrer quelque chose qui existe. Regarde. Voilà, alors ça, par contre, il est bien là, hein puis, euh, je peux vous dire que, je ne sais pas si mon corps, lui, est virtuel. En tout cas, il chauffera. Hein? Voilà. Bon. Bientôt, on sera tous virtuels. Parce qu'on sera tous des robots. On sera tous, euh, on sera tous des esclaves. On sera là. Euh, des moutons qui voudront même pas se battre tellement c'est gros. Ce qui leur tombe sur la tête. Ils diront... Oh, oh, oh, oh. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Ben, non, non. Moi, ça me parle pas, cette histoire de... De virtuel, moi, je veux vivre dans un monde où tout est euh, vrai. Tout est vrai. Là, on nous emmène vers un monde virtuel, c'est-à-dire un monde qui n'existe pas. On est déjà dans un monde virtuel, mais de plus en plus, euh, il se cache même pas, je dire, on ne nous cache plus rien. On est dans un monde virtuel, voilà. Alors, on commence par l'argent, mais où ça va finir Où ça va finir, cette virtualité où ça va finir Je ne sais pas. S'il faudrait peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Alors, moi, je voudrais vous poser aussi quand même une question avant de finir cette vidéo. Est-ce que quelqu'un a été mis au courant pour cette histoire d'argent euh, virtuel Est-ce qu'on a demandé votre avis Je ne sais pas. Peut-être qu'à euh, certains d'entre vous, on a demandé l'avis. Parce que moi, on, nous, on ne nous a pas demandé le nôtre. Hein. Ça a imposé. Et, euh, donc, euh, oh, non, mais c'est pour notre bien. Hein, c'est pour notre bien. Ouais, ouais, non, non, non. non. On va s'occuper de tout. On est trop cons, nous. On ne sait, sait pas gérer. On ne sait rien faire. Donc, euh, du coup, ben, on aura de l'argent virtuel, c'est-à-dire l'argent qui n'existe pas. Même si vous le gérez mal, ben, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, il n'existe pas. Ben oui. Donc, euh, pourquoi se casser la tête L'argent virtuel, sérieux. Mais où ça va nous emmener cette histoire Où ça va nous emmener ben, Je vous le dis, moi, au nouvel ordre mondial. Et voilà. Il y aura un président, une religion, une monnaie virtuelle pour tout le monde. Ah, il y aura bien des... Des sous, euh, comment dirais-je, ah, on va appeler ça des ministres ou des conseillers euh, dans les pays euh, qui feront, enfin dans les pays. Euh, je ne parlerai plus de pays en fait avec le nouvel ordre mondial, ça ne sera plus des pays. Ça sera des sortes de départements mondiaux qui existeront hein, où quelqu'un sera là pour euh, conseiller euh, les moutons. Pour leur dire ce qu'a décidé le grand patron qui dirige le monde hein? mais tout ça c'est pour notre bien bah oui vous comprenez on est tellement bêtes. on, on sait rien faire de, de nos dix doigts on sait rien faire de notre tête on sait rien faire de rien du tout donc il nous faut quelqu'un qui soit à la tête pour nous dire ce qu'on doit faire vous comprenez bien on est tellement stupide on est des enfants on est des enfants on nous traite comme des enfants, vous avez remarqué, hein, parce que c'est un petit peu comme si vous disiez à votre fils euh, ou à votre enfant euh, bah, écoute, voilà. Euh, bah, D'ailleurs, c'est ce qui se passait il y a longtemps avec les cartes euh, et tout. Euh, on disait voilà, tous les mois, tu n'as pas, pas le droit de dépenser plus que ça. Ou toutes les semaines, voilà, toutes les semaines, tu ne peux pas dépenser plus que ça. Voilà, nous, ça sera pareil. Hum. Le, le grand président mondial dira à ses euh, sous-commandants comment, euh, euh, comment diriger les départements du monde. voilà Alors, chaque département, euh, département aura un nom. Il y aura la France, il y aura l'Allemagne, il y aura euh, l'Asie, il y aura la Chine, il y aura tout ça. Mais ce ne sera que des départements, puisqu'ils n'auront plus de président, vu que le président sera le président du monde, du nouvel ordre mondial. Une religion, un président, quelques, quelques conseillers à droite et à gauche, tout ça pour emmener les moutons directement à l'abattoir. Bah oui, puisqu'on est trop nombreux, et qu'eux, bah, ils n'auront pas la même mise sur tout le monde, donc il faut tuer, il faut éliminer, il faut descendre, droite. Ouais. Oui, dites mais il n'y a pas de rapport en ce que tu dis avec l'argent euh, et les moutons qu'il faut tuer Je dis, mais, si, mais si, mais si parce que si euh, euh, les moutons qui en ce moment sont pas encore réveillés, s'ils se mettaient à se réveiller vous vous rendez compte, le, le merdier que ça ferait pour, euh, pour le nouvel ordre mondial vous vous rendez compte on est euh, allez on est 7 milliards sur Terre, il y en a une grosse poignée qui ont les yeux ouverts hein, et qui deviennent euh, la, euh, les moutons noirs. Voilà. Oui, mais si on a plus, si on a plus qui se réveillent, il faudrait pas. Faudrait pas. Alors, euh, bah, ils essayent de nous faciliter la vie le plus possible, forcément, comme ça on reste dedans. On dit rien, mais non, mais c'est bien, mais c'est bien, on n'a on plus besoin de faire quoi que ce soit, ils font tout pour nous, c'est trop, trop génial quoi, c'est trop génial. Mais euh, vous avez quel âge Je juge pas, je pose une question, vous avez quel âge Je ne sais pas, est-ce que vous êtes des adultes ou est-ce que vous, vous considérez encore comme des enfants est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise à quel moment aller manger, à quel moment aller vous coucher, à quel moment aller aux toilettes, à quel moment aller vous laver, vous habiller, je ne sais pas Vous avez besoin de tout ça Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise « Attention, ça c'est dangereux pour les enfants » Mais vous ne le savez pas ben, C'est ce qu'ils veulent faire de nous C'est ce qu'ils veulent faire de nous Ils veulent tout nous mettre dans le bec pour qu'on ne sorte pas de ce système mais s'il y en a qui ne sont pas contents et qui se disent, mais moi ce système ça me convient pas et j'en ai rien à foutre, parce que moi je suis indépendante et je veux le rester, et leur connerie, moi j'en veux pas. Ah bah là ça va plus. Ah non, ça va plus. Et donc, bah, on va tout faire pour, euh, pour qu'on rentre dans le rang, quoi. On va tout faire. Même des gens euh, qui sont euh, des lanceurs d'alerte et des choses comme ça. On va tout faire aussi pour qu'ils reviennent dans le rang. Parce que s'il n'est jamais trop tard pour quitter le système, et il n'est jamais trop tard pour y rentrer non plus. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un lanceur d'alerte aujourd'hui peut très bien rentrer dans le système parce qu'en fin de compte, il se dit, « Merde, j'en ai marre de lancer des alertes et que tout le monde, personne n'en a rien à foutre. Donc moi, après tout, pourquoi pas hein, Je ne vais pas me mettre en danger pour eux. Je reste où je suis, je suis bien. » Voilà. Ça, c'est possible aussi. Mais le contraire, dans ce sens-là, ça marche bien. Ça marche bien. Ça, ça marche très bien. Mais ceux qui veulent sortir, là, ça ne marche plus du tout. Ah oh non, non, non, non, ça ne marche plus. Ça marche plus. Alors, vu comme des pestiférés, on a vu comme des... Euh, comme des... Euh, anti, des antisociales, on, vu comme euh, des rebelles, vu comme des... Euh, des anarchistes Ah ouais eh ben, est-ce qu'il y en a encore une anarchie On n'a pas d'anarchie non plus, c'est virtuel aussi l'anarchie. La démocratie, c'est virtuel aussi, hein ah oui, oui, oui, en France c'est virtuel la démocratie. Ça je, je confirme, c'est virtuel. Moi, quand je vois euh, sur l'école de mon fils... Euh, euh... Ouais. Ah oui Liberté, égalité, fraternité. Ha, <rire> que j'aime. Liberté. Dites-moi où elle est la liberté. Dites-moi, elle est où la liberté Il n'y a plus de liberté d'expression. On n'a plus la liberté de toucher notre argent. On n'a On plus la liberté de boire sans, sans payer quoi que ce soit. Dites-moi où elle est la liberté ben, je... Alors on me dit ouais mais attends il euh, y a des pays où c'est beaucoup pire que ça euh, t'as même pas le droit de faire euh, des vidéos sans être tout de suite ramené avec des soldats chez toi etc, etc. ben bah oui mais euh, attends euh, ils sont contents il euh, il y, y en a, y, y en a y, bah, comme ici en fait il hein, y en a ils sont contents euh, euh, faut pas dépasser les bornes non non la ligne blanche faut pas la dépasser parce que si tu la dépasses, forcément tu auras des problèmes bah ouais attends, non, faut pas la dépasser. Donc, euh, ben bah, voilà. Ici, si on commence petit à petit. Bah, on vous bloque. Euh, on, on, vous, on, vous, on vous bloque les vidéos, on vous bloque les commentaires, on vous bloque un peu bah, à droite et à gauche. Quand vous faites des manifs parce que vous n'êtes pas content, bah, et vous faites tabasser dessus ou alors vous finissez en prison. Ben bah, voilà. Donc, elle est où la liberté Parce que je vous signale quand même que le fait. Euh, et ouais, là, je, je m'en vais un petit peu. Euh, mais c'est important quand même hein, de faire un petit, un petit peu le tour. Euh, quand, il euh, faut savoir que euh, de faire des comment dire, des manifestations, c'est un droit. C'est un droit de faire des manifestations. C'est dans les droits de l'homme, c'est un droit de manifester parce qu'on n'est pas d'accord contre une loi ou contre quelque chose. C'est un droit, mais on nous l'enlève ce droit aussi. Qu'on se fait euh, quand on va dehors pour manifester, on finit soit à l'hôpital, soit en prison. Alors, où elle est la liberté Elle est où L'égalité mmh, L'égalité, ça me plaît. Ça, l'égalité, mmh. on est <rire> on est légal. Voilà, on est on est euh... ben, l'égalité. Elle est pour les plus riches, ouais. Ils sont égales à eux-mêmes. Ouais. Et nous, les pauvres, eh ben, on est égaux à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est pauvres. Voilà. Mais il n'y a pas d'égalité entre les riches et les pauvres. Ça, ça n'existe pas. Ça, ça pas. Alors, euh, l'égalité, je ne sais pas où elle est. C'est virtuel aussi. Bah, allez savoir, c'est virtuel. Tout comme la liberté, elle est virtuelle, l'égalité, bah, elle est virtuelle aussi. Fraternité. Ah, la fraternité. On n'a peut-être pas la même façon de voir la fraternité. hein? Parce que pour moi, la fraternité, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est... Et là, dans le monde qu'on vit, la fraternité, c'est se faire taper sur la tête, ouais. Il n'y a plus de partage Non, non, non, non. Il euh, n'y a plus d'entraide Pas plus, non. Euh, les pompiers se font taper dessus par, les, par la police, hein? Alors si ça, c'est de la fraternité, il va falloir revoir les mots dans le dictionnaire. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des mots qui disparaissent des dictionnaires, et puis il y en a d'autres qui apparaissent... Mais ils font leur sauce à leur façon. Ils ils ne pas notre avis. notre non, non, bah non, non, non, non, ils ne demandent pas notre avis. On fait, no, hein? Ils font ça à leur sauce et puis bah nous, se bah, on se retrouve avec des lois qu'on n'a pas se on se retrouve avec des choses qu'on n'a pas qui mais qui nous donnent quand même, hein no, nous servent pas plus que ça, mais qui nous donnent quand même. Et puis, se bah, on va la avec la virtualité euh, droit devant, hein? droit devant la virtualité on virtualité. On est déjà dedans, hein? Mais ça continue. Eh ouais, ouais, ouais, bah, bah oui. Parce qu'on ne fait rien, donc euh, ça continue. Ça continue. Hein? On continue euh, à envoyer des bonnes ondes à l'univers et puis on reste euh, assis à rien faire. Donc forcément, ça continue. Bah, ah oui, alors on se dira ah, il y a de plus en plus d'éveillés, il y a de plus en plus de gens qui sont. Euh, euh, alors, euh, ils nous font des, des villages. Autochtones, euh, etc. C'est bien, hein? c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais euh, ils font partie des moutons rebelles, attention. Et ces moutons rebelles, il va y avoir des conséquences. Ah ouais, ouais, ouais, va avoir des conséquences parce qu'ils ne sont pas assez. Ils sont pas assez. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et voilà. Et donc, gentiment, euh, sans rien dire à personne, euh, on va s'en occuper. Ouais, on va s'en occuper. Parce que ça ne va, va pas. Ça donnerait des idées à les gens. Ça donnerait des idées à d'autres moutons qui n'en ont pas. Donc, ça leur donnerait des idées. Il faut ne pas. Faut, pas. faut pas. Donc, on va faire taire tous ces gens-là. Ah. Et puis, bah, on continue. L'agenda du système. L'agenda de l'oligarchie, L'agenda de... Nouvel Ordre Mondial. Ouais. Top. Top. Réunion. Tous ensemble les uns avec les autres, droit devant. Le matin, on se lève, pose la main sur un bouton, pas d'émotion, pas de sentiment, rien, on va au boulot. Comme des autos. Comme des robots, ouais Comme des robots. On va au boulot, on rentre le soir, on regarde ce qu'il y a à regarder, on regarde la télé, qui va encore plus nous infantiliser. Et puis, euh, si jamais on sent qu'on n'est pas bien, euh, qu'on a euh, des émotions qui montent pas, pff, on va appuyer sur un bouton qui sera là et qui va nous enlever toutes les émotions. Ah, ça va être génial. On n'aura plus d'émotions. Non, non, non, plus d'émotions. Même les nouveaux nés n'auront plus d'émotions. Parce que s'ils ont des émotions, pff, on va mettre leur petite main sur le petit bouton et ils n'auront plus d'émotions. Donc, ils pourront plus se battre. Voilà. Mmh. Ah, mais j'ai vu ça, euh, on m'a dit ça dans, qui, euh, dans un film alors euh, si vous en avez entendu parler de ce film, euh, c'est bien je ne me souviens plus du titre Non, on me donne tellement d'infos que je suis un peu perdue parfois, je ne me souviens plus du titre mais je me souviens très bien de ce que euh, il disait, voilà et c'est comme ça que ça va se passer si euh, les moutons rebelles ne veulent pas ouais si les moutons rebelles ne se réveillent pas si vous ne faites pas vivre vos petits Gaulois en vous, c'est comme ça que ça va finir. Alors moi, pour moi, ce n'est pas comme ça que ça va finir. Moi, je vous le dis pour vous, parce que moi, dans ma tête, ce n'est pas comme ça. Moi, je visionne... Euh, euh, moi, j'alimente une toute autre histoire qui est complètement différente de la leur, de celle qui veut nous faire avancer. Ah ouais, bon, mon histoire est tout à fait différente. Elle n'est pas du tout comme ça. Non. Et c'est celle-là que j'alimente. Et pas le pas celle qu'on veut nous faire euh, qu'on nous faire rentrer dedans euh, à coup de matraquage publicitaire, euh, à coup de films, à coup de d'infos. Euh. Vous l'avez entendu parler euh, aux infos euh, de l'argent virtuel en 2020 Ça, vous avez entendu parler aux infos Pas moi, bon, hein rien du tout. Hein il ah, y a de temps en temps des documentaires avec Capital les Cash Investigation et tout comme ça, qui, qui eux approfondissent un peu, mais les infos, pas vraiment. Hein. J'ai rien vu. Je rien vu passer. Hein. Heureusement qu'il y a un contact qui m'en a parlé. Voilà. Hein. Ouais. Donc comme quoi il faut rester ouvert. Comme dirait Van Damme, aware. Restons aware. Hein. C'est cool ça. Hour. Il n'est pas si con que ça, ce Vandam, au final. Il est très, très, très... Sa logique est très, très réaliste, je trouve, parfois. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, ben bah, voilà. C'était ma petite vidéo du samedi matin. Peut-être que j'en ferai une dans la journée, selon les événements, selon la... les informations que je vais recevoir. Enfin, je le fais pour le plaisir de le faire, quoi. Après... Il y en a, euh, il me donne des informations, il me dit tiens, il faudrait que tu regardes ça, j'ai vu passer ça, il ça me... faudrait voir, il hein. faudrait se renseigner. Ah ouais, mais ouais, ouais. Ouais, il m'en faut pas plus ça, hein. <rire> il m'en faut pas plus. Et ouais. Bon, bah, si vous voulez euh, m'aider parce que mon ordinateur, il ne peut plus rien savoir. Alors, vous avez euh, Tipeee, parce que quand je suis comme vous, je n'ai pas les moyens non plus, donc... Euh, il se fait de plus en plus vieux mon ordi. Ouais. Et euh, j'en ai besoin pour faire les montages vidéo. Alors si vous voulez euh, participer, sinon bah j'ai à attendre de mettre de la monnaie virtuelle de côté pour m'en offrir un autre de façon à continuer à faire les vidéos que je partage avec plaisir, bonheur et grande joie avec vous. Voilà. Donc en attendant une nouvelle vidéo, ah oui, au fait, euh, n'oubliez pas, hein, j'ai les liens en dessous, j'en ai un ou deux, parce que pff, si ça vous intéresse vraiment, vous saurez comment faire, hein. vous allez chercher sur internet, hein, il y a tout, peut-être virtuel, mais en tout cas c'est lié, hein. Donc euh, j'ai mis quelques liens, euh, faites partager, comme d'habitude, Abonnez-vous, la hein, petite clochette, euh, abonnez, petite clochette, etc. Si cette vidéo vous aura plu, euh, si elle vous aura apporté des informations. C'est ce que je souhaite en tout cas, parce que c'est avec plaisir que je vous les partage. En attendant euh, d'ici euh, une nouvelle vidéo, oh, oh, virtuelle ou pas, je sais pas. Croyez-vous que je sois virtuelle Je ne sais pas, allez savoir. Donc en attendant, vaut mieux en rire. Hein parce que à défaut de faire autre chose, ben, on en rit. Ben, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez le soleil, tout comme moi, parce qu'il tape. Hein. J'aimerais vous dire que là, il tape. Hein. Euh, Portez-vous bien, hein. prenez soin de vous. Portez-vous bien et, et à très vite les amis. Bye. Thank you